Bonjour à tous, nous sommes le 30 août 2021, on termine où? Et on termine sur une note vraiment triste un peu partout, mais vous en France, ceux qui m'écoutent de France connaissent le, le, le, la, la problématique, c'est qu'on se trouve à avoir besoin d'un passeport vaccinal maintenant, nous, en tout cas au Québec, à partir du 1er septembre pour aller dans un restaurant. Mais je vous dis que leur technologie est, est défaillante en ce moment. Déjà, on a eu deux bugs et euh, euh, je connais des personnes, que j'ai discuté avec des personnes ont, euh, qui, ont des, qui sont propriétaires de restaurants et n'ont même pas eu euh, aucune documentation au niveau du gouvernement. On impose ça comme ça, on dit euh, ça va fonctionner comme ça, c'est tout. Un, un point, c'est tout. Donc, euh, il y a eu beaucoup de marches. Euh, en fin de semaine, un peu partout sur la planète, d'ailleurs, contre le passe vaccinal. On appelle, peu importe comment on l'appelle, la, la passe vaccinale, passeport vaccinal, peu importe, c'est la même chose. C'est le même problème, mais pour re -re revenir un peu à quelques mois en, en, en avance, là, pour vous... Peut-être vous rappeler que tout ce grand système-là qu'on est en train d'implanter, c'est-à-dire le contrôle des individus, euh, c'est clairement ça. Éric Car, qui se trouve être notre ministre des technologies, avant la crise du coronavirus, l'avait dit tout simplement. C'était un plan de logo. un logo qui est un peu... Euh, euh, J'ai regardé la définition, je pèse mes mots. Un dictateur, c'est quelqu'un qui se trouve à prendre euh, toutes les décisions euh, euh, lui-même, sans consulter les autres, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Québec. L'opposition ne, ne, euh, ne participe plus du tout au débat. On a fait un, une commission parlementaire, justement, sur le pass vaccinal, mais c'était tout déjà décidé. Et euh, un, une seule personne qui fait partie de l'opposition, qui est un parti, euh, pour ceux qui sont québécois, le savent, c'est Eric Duhaime, qui se trouve avoir... un. Euh, maintenant, c'est récent, 25 000 membres, euh, c'est parti de, de rien et on est rendu 25 000 membres parce que moi aussi je suis membre du Parti conservateur du Québec parce que c'est le seul parti euh, qui s'oppose à la nouvelle réalité qu'on veut imposer et euh, Éric Duhamel a été pour aucune raison valable sorti de, de, de, de, de, de ce... Cette commission parlementaire, euh, on a prétexté que c'était dangereux pour le coronavirus. Il y avait 25 euh, chaises libres autour de lui. En tout cas, vous irez voir <rire> plus de détails là-dessus. C'est une vraie plaisanterie. Et, aucun, et toute l'opposition s'est mise euh, du même côté euh, que le gouvernement Legault. En tout cas, on ne va pas euh, aller là-dessus. Moi, je voudrais tout simplement regarder euh, l'économie parce que euh, je veux vous rappeler que tout ce qui se passe en ce moment, euh, je vais vous rappeler les événements rapidement. Là. On a eu euh, la crise des ripos en 2019, c'est là que, que tout a commencé. Euh, c'est pas lorsque le coronavirus, euh, on dit que ah, le coronavirus est arrivé. Ça faisait quelques mois qu'on parlait du coronavirus dans les médias et personne n'en faisait vraiment de cas. Même, on plaisantait là-dessus. Euh, euh, Trudeau, euh, Justin Trudeau était pas pressé de fermer les aéroports. Euh, donc euh, non il y avait absolument rien de paniquant là dessus mais du moment euh, qu'on a eu le fameux crash boursier mars qui a commencé en mars de mars 2003 et il faut se souvenir que la fed injectait massivement de, euh, de des devises de l'argent de la monnaie de la fausse monnaie dans le système pour maintenir euh, le, le, le crédit pour les banques et euh, ce qui est arrivé tout simplement euh, c'est qu'on a eu cette panique parce qu'on voyait très bien que ça sentait pas bon au niveau financier, là, vraiment, au niveau mondial, américain, surtout là, financier, et c'est là qu'on a tout mis sur le dos du coronavirus, qui existe, là. je ne veux pas dire ça, et je ne veux même pas parler de vaccins, tout ça vous êtes vacciné ou pas, ça ne me regarde pas, et moi, ma nouvelle manière de penser, tout simplement, ça, je ne vous dirai pas si je suis vacciné ou pas, euh, j'ai écouté ça d'un avocat, j'ai trouvé ça génial, dans le fond, on n'est pas obligé de dire qu'on est vacciné, ça ne nous regarde, euh, ça ne regarde que nous, donc c'est ma nouvelle manière de penser, est-ce que je suis vacciné? Peut-être oui, peut-être non. Ça ne regarde personne. Donc, de cette manière-là, euh, euh, je ne veux pas justement mettre, euh, prendre partie d'un bord ou de l'autre. Par contre, il y a une chose que je suis vraiment contre, c'est le passeport vaccinal, parce que ça crée deux genres de citoyens. Si vous avez écouté mes vidéos d'avant, vous savez très bien euh, si je suis vacciné ou pas. Mais en tout cas, de toute façon, la, première, la prochaine fois que quelqu'un va me le demander, me dire, ben, c'est une information personnelle, tout simplement. Et euh, c'est ce que je veux garder comme euh, privilège de vivre dans un pays pseudo-libre, parce qu'on n'est plus dans un pays là, libre. En tout cas, tout ça pour revenir à Davos. Euh, euh, on n'a pas entendu parler de Davos qui devait se réunir cet été. Là. Je pense que le plan mondialiste est en train de, est en train de foirer. On voit avec Biden euh, ce qu'il a fait, qu'il a pris comme décision, euh, c'est abominable. Beaucoup, beaucoup d'Américains, soldats américains, citoyens américains, qui sont morts, euh, je ne sais pas la quantité encore, mais de toute façon, c'est 20 ans... Euh, peu importe qu'on qu qu soit d'accord pour ce qui est arrivé il y a 20 ans, lorsqu'on envoyait des troupes en Afghanistan, c'est avant l'Irak, il faut se rappeler. Là. À Afghanistan, presque tout le monde était pour ça. C'est lorsque le, les deux tours sont, ont été, euh, euh, se sont écrasés. qui ont un attentat euh, de l'Arabie Saoudite. C'était vraiment pas de, de l'Afghanistan, mais on disait que, en tout cas, c'était là qu'on avait la, la, la cache des, des, des criminels, des talibans. Donc, euh, peu importe. Aujourd'hui, on est dans une situation où euh, le, le, le, ce qu'on vit, là, ça a commencé tranquillement. C'est vraiment lentement que toute cette crise a commencé. Et euh, on avait déjà, on présageait déjà que ça ne sentait pas bon qu'on voulait vraiment avoir un contrôle des populations, ben c'est ça, c'est le plan de Davos, tout simplement. Et la Fed, ce qu'elle fait, tout simplement, c'est qu'elle achète et continue à acheter tous les actifs possibles, que ce soit les dettes d'entreprise. Euh, elle émet, de, ben, le gouvernement émet des bons du Trésor euh, pour euh, avoir de l'argent, tout simplement, gratuit, frais. Et euh, là, on veut enlever le fameux 120 milliards euh, de dollars qui euh, euh, abondamment, ben la Fed a parlé, là, on veut arrêter ça, l'aide euh, à tous les mois où on donne 120 milliards de dollars dans le système en achetant des crédits hypothécaires et euh, des bons du trésor, là, on, on dit qu'on veut arrêter ça, le marché n'aime pas du tout euh, ce discours et le fait savoir lorsque Powell commence à en parler. Donc, euh, je me suis fait un devoir d'écouter le discours de Powell euh, et c'est, dans le fond, c'est le même verbiage depuis des années, bon, il dit qui n'arrêteront pas d'injecter de, de l'argent dans le système, jusqu'à ce que l'économie soit pleinement repartie. Et la réalité, c'est que, ben on va regarder ça sur les graphiques, vous allez voir que le, le QE infini qu'on a appelé, c'est pas moi qui le dit, c'est Powell, mais ce fameux QE-là ne s'arrêtera pas de si Parce que du moment que la Fed va arrêter d'injecter de l'argent dans le système, tout va s'écrouler. On est rendu... Euh, ben, j'en avais déjà parlé dans une vidéo et maintenant, j'ai trouvé un article qui parlait de ça. C'est la japonisation euh, de l'économie américaine. Euh, tout ce que le Japon euh, achète, là, euh, Le Japon possède presque le Japon, je parle, le, le gouvernement du Japon, là, peu importe c'est qui, qui est à la gouvernance, euh, possède presque tous les actifs du pays. Donc, il euh, y en a qui disent, ce n'est pas trop grave, c'est 274 de dette au PIB. Euh, aux États-Unis, on est rendu 109. Ça monte un peu, là, peu importe, mais euh, 274 du PIB, ou 247 peut-être en tout cas, peu importe, on est au-dessus du 200 du PIB. Et ça fonctionne. Euh, ça fait des années que ça fonctionne et ça continue à fonctionner. Et je pense que le gouvernement américain, dans la situation qui s'est placée, euh, avec le, la, la, le début de la crise du coronavirus, euh, en injectant massivement de l'argent, va continuer à le faire. Euh, les bourses vont continuer à, à monter, il parvoit des corrections de temps en temps, mais je ne pense pas que la Fed, euh, elle a essayé euh, ce jeu-là, qui se trouve à être un jeu euh, très dangereux, euh, mais ça fonctionne et tant que ça va fonctionner, ça va fonctionner. On est rendu à 28%. 1000 milliards de dollars de dettes, peut-être 29 000 milliards à l'heure où on, on se parle, mais on continue à le faire, puis ça fonctionne. Donc, la, la, la, la Fed va continuer à imprimer allègrement de la fausse monnaie pour mettre dans le système euh, ses garanties. Euh, Leur scénario n'arrêtera pas, euh, pas tant que l'économie euh, ne sera pas saine, selon eux. Et on sait très, très bien qu'il y a eu une grande, grande distorsion dans, des grandes distorsions dans l'économie qui se sont produites suite à cette injection massive de capitaux dans le système. Et euh, une un des, euh, des, des contre-coups de ça, c'est la, la pénurie de main-d'oeuvre, parce que dans le fond, on a donné beaucoup, beaucoup d'argent, on continue à le faire, donc euh, ce, que ça, ce que ça a fait, ça l'a dissuadé beaucoup de personnes à, à aller sur le marché du, marché du travail. Euh, il y a d'autres choses aussi, parce que dans le fond, euh, quelques-uns disent que c'est tout simplement ça qui a contribué à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas simplement ça. Il y a aussi le fait d'avoir privé l'économie. Ben, on va continuer à le faire probablement parce que de plan, de, sur le World Economic Forum, allez le lire, ce C'est pas moi qui le dis, C'est jusqu'en 2030. Donc, on va essayer de trouver des moyens, peut-être, pour essayer de, de contrôler euh, tout ça. Mais euh, l'argent qui, euh, qui, a été, euh, euh, qui a été gardé dans plusieurs, plusieurs comptes de banque, maintenant on veut trouver euh, des produits ou des services, euh, pour combler ces lacunes-là, mais euh, c'est ça qui fait en sorte qu'il euh, y a une distorsion. Euh, euh, tout souvent il y a des pénuries euh, à plusieurs endroits. Bien, euh, ça dépend des, des, des items, là, comme les, le bois de construction, ça s'est atténué parce qu'on a eu beaucoup de crocheries là-dedans, des personnes, des, des entreprises, je vous en avais parlé, euh, qui gardaient du bois euh, euh, en inventaire parce que le prix était haut en pensant que les, les citoyens un peu cruches allaient, non, mais il y a beaucoup de... De, ben, aussi les compagnies de construction ont entendu un peu et là, il euh, y a plusieurs entreprises, je n'ai pas pitié qui ont des surplus d'inventaire donc euh, le bois d'oeuvre est en train de baisser mais ce n'est pas comme ça dans plusieurs euh, items donc on va regarder quelques graphiques et comme je vous dis, euh, ce qu'on vit en ce moment euh, ce n'est pas surprenant euh, c'est encore le fameux plan d'avance euh, qui est clair, clairement émis et euh, la Fed n'arrêtera pas d'acheter... De, de, des bons du trésor pour émettre de la fausse monnaie dans le système. Euh, J'ai des graphiques justement qui vont vous montrer cette projection-là. Là, on se trouve à avoir comme premier graphique. On va aller voir ça d'une manière un peu différente. Et ensuite, on finira pour vous parler de l'or et de l'argent rapidement. Euh, donc, ce premier graphique-là nous montre justement le standard d'Enpore. On se trouve à continuer à poursuivre la montée. Bien, là, on montre tous les crashes qu'on a eu en 1974-1987. De crash des crashes euh, des dot comme com, com, com, comme on connaît la crise financière, et maintenant, on est rendu là. Regardez la, la, la montée là, euh, parabolique euh, qu'on vit, et c'est loin d'être terminé. Euh, on peut avoir des corrections, comme je vous dis, mais c'est pas parce que c'est pas moi qui décide. Je y en a plusieurs qui disent que tout va se cracher, et tout ça, mais je pense mm -hmm. que la, la, la Fed ne le permettra pas. Et euh, ça, c'est mon graphique, mon premier graphique que je voulais vous montrer. Euh, ok, ça c'est l'article elle-même que je vais placer sur mon site en passant. Donc, euh, c'est un peu, écoutez, il faut en prendre puis en laisser, pas croire que tout ce qui est écrit là est, du, est vrai, réel, mais c'est une comparaison du Standard Poor's et euh, du euh, Nikkei euh, dans les années 90 où on a eu une exubérance euh, euh, au niveau des achats dans les, euh, pour les bourses et on voit très très bien que durant... Euh, qui arrive dans les années 90, durant 30 ans, ben, on a fait du surplace. Là, c'est sûr qu'on est en montée, le Nikkei à long terme. Mais quand même, on compare un peu ce qui pourrait arriver au niveau boursier euh, face à la japonisation de la, de, de, de, de, de, de, de l'économie américaine. Parce que dans le fond, on, va faire, on prend le même... Le même euh, point de vue là, des Japonais. Donc, euh, euh, les Japonais, ce qui ont fait, ils ont acheté presque toutes les dettes de toutes les entreprises et euh, plus que ça, créer de la monnaie artificielle, maintenir ce système artificiellement, l'économie d'une manière artificielle, pour que tout fonctionne. Et ça semble fonctionner, on doit le dire. Et euh, c'est la comparaison, le premier graphique qui nous montre ça. Euh, si on l'a vu. OK, on est rendu ici. Euh, ça, ça se trouve être, un, ben, au niveau du Japon, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu, c'est un graphique qu'on pourrait, euh, parce que c'est en, en, en yen, yen, pas Yuan, Yen, euh, peut-être que je me trompe, Yen ou Yuan. Un, c'est chinois, l'autre japonais, en tout cas, peu importe, euh, j'ai un blanc de mémoire. Euh, ça, ça se trouve être justement un graphique qui nous montre les, les textes, les taxes. Euh, les revenus des taxes, là, au niveau du Japon et les dépenses. <rire> des dépenses générales. C'est sûr qu'on a eu un pic ici en 2020, comme tout le monde, mais euh, les, les revenus gouvernementaux ne sont pas capables de combler les taxes. Les, euh, les revenus gouvernementaux ne sont pas capables de combler les dépenses gouvernementales. Et c'est comme ça euh, à, dans beaucoup de pays, dont le Canada aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on creuse des déficits euh, tout le temps. et euh, Au Japon, c'est pas nouveau. Et ce qu'on a eu comme décroissance des revenus, c'est ça ici, au niveau du Japon. Et c'est un présage un peu des États-Unis parce qu'on le vit. ben nous aussi, là, le Canada, c'est... Euh le Canada euh, est toujours à la solde des, des États-Unis, dans le fond, au niveau euh, économique mondial, donc euh, même tous les pays. Donc, c'est les États-Unis qui mènent. Euh, Peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, c'est encore le cas. Et euh, c'est ça, les dépenses ont continué à, à monter, tandis que les, les revenus des taxes ne parviennent pas à combler, justement, les dépenses. Donc, ce qu'on fait chaque année, on creuse des déficits. Et c'est pas grave, parce que, dans le fond, euh, la banque centrale, les banques centrales, euh, au niveau du Japon, la B, euh, BOF, Banque centrale de, du Japon, BO, BOF, euh, a imprimé de l'argent et euh, a réussi à maintenir artificiellement ce système et possède a, a un... Euh, en sa possession, là, un bilan là, euh, vraiment énorme, euh, c'est toutes les dettes. Dans le fond, elle a acheté beaucoup, beaucoup de dettes d'entreprise, tout ça. Donc, ce gros bilan-là qu'elle a, ben, ça se trouve être un, un bilan japonais. Contrairement au bilan des États-Unis qui sont allés acheter euh, d'autres choses que des items, des, euh, des, actifs, ah, ben, des actifs, des passifs, des dettes américaines. Donc, euh, euh, le Japon, est, on dit que c'est une dette quand même interne. Donc, c'est moins grave qu'on prétend. Mais euh, les États-Unis, ce n'est pas le cas. Les États-Unis ont toutes sortes, de, de, dans leurs actifs, ont toutes sortes de, de on va dire, de cochonneries. Donc, ce euh, <rire> n'est pas le même, euh, la même chose. Euh, ici, euh, euh, bon, c'est un graphique qui montre où est-ce que les taxes euh, vont. Et je pense que c'est au niveau euh, américain, ça, ici. Euh, bon, social sécurité, comme on le sait, et ça va gonfler encore euh, aux, aux États-Unis et au Canada aussi. Euh, ici, on a, avec notre cher Justin... Euh, la dernière année, euh, on a ouvert les coffres et euh, c'est pas terminé encore. Là. On va continuer à le faire. Injecter de l'argent massivement dans le système. Et euh, c'est ça, la sécurité sociale, c'est 23 du budget euh, médical, là. tout le médical, c'est 25 Bien qu'au Québec, je pense qu'on est 30-33 de notre budget là, euh, qui s'en va euh, au médical. Et c'est la nouvelle religion. Donc, euh, en étant la nouvelle religion, non seulement locale, mais mondiale, on va continuer à injecter de l'argent. Intérêt sur la dette, c'est 8 des, problèmes, des, des programmes de, de, de sauvetage, de 8 Et le reste, de 19 ça s'en va à toutes les autres, euh, les autres euh, dépenses courantes du gouvernement, bénéfices fédérales, les vétérans, 8 éducation, 2 sciences, médicales, recherche 2 non-sécurité, transport, 2 4 le reste. Donc, on voit très, très bien euh, la paie, la... la, la, la, paye, la la, la, la, la, la tarte, là, euh, comment, elle est séparée, comment elle est séparée aux États-Unis. Et c'est semblable de, dans plusieurs pays où on a comme euh, vraiment euh, la, la, la religion première qui est la santé euh, prend une grosse partie des, euh, des, des, des, de l'argent des gouvernements qui est créé par la Fed. On va continuer en vous montrant des projections. Euh, C'est la raison pour laquelle je vous dis, euh, non, les marchés vont être soutenus, même artificiellement, et à tout prix. Euh, on se trouve à avoir euh, ici, euh, ça, ça se trouve à être la dette euh, jusqu'en 2050, la projection de la dette en 2050. Et euh, ça, ça se trouve à être le ba balance, chez 30 de 30% propriétaire. Ah, ben C'est tout le... le, le, le, le, le, le, le, le ce que la Fed a comme propriété, bon, elle achète une dette d'une entreprise, bien, elle a une partie de l'entreprise, tout ça, bon. C'est pour vous montrer que, bah bon, ce qui est arrivé en 2020, on pense que c'est énorme, là, mais la projection nous dit que ça va se poursuivre, et c'est loin d'arrêter de se poursuivre, à la manière euh, du Japon, depuis, qui depuis 30 ans fait la même chose, donc on a pris exemple, au Japon et en plus, on veut s'en aller dans le, le, un système euh, euh, qui est communiste, donc euh, qui est communiste qu où l'État achète tout, possède tout et donne des miettes aux pauvres, tandis que on sait que plusieurs riches continuent à s'enrichir et ça va continuer euh, sans problème. Rendu qu'on donne un peu de miettes au peuple pour qu'ils puissent euh, euh, se contenter et débarrasser la place lorsqu'on euh, veut prendre des décisions. Mais heureusement, plusieurs euh, citoyens de cette planète commencent à se lever et à dire non et euh, je pense qu'il faut euh, continuer à le faire parce que dans le fond le gouvernement peut prendre euh, n'importe quelle décision euh, si personne ne euh, les empêche de le faire et donc euh, c'est la projection là, euh, la dette euh, va continuer et ce qu'on a connu le petit, le petit pic ici en 2020 là, euh, ce n'est le début d'une longue longue poursuite euh, euh, d'achats d'actifs ici et euh, de dettes, de, de monnaie créée à partir de rien. Donc, euh, c'est la projection. Je ne vous dis pas que ça va arriver comme ça, mais dans son discours, euh, Jérôme Powell l'a clairement dit. Euh, il a dit « on lâchera pas », même euh, le, au niveau d'arrêter de donner le 120 milliards par mois, là, il n'a jamais dit qu'il lâcherait. Là. Il a dit « si l'économie va bien, bon, si ça s'améliore, bon, on va, on va euh, euh, probablement arrêter » parce que là, il a annoncé qu'il arrêterait, mais les marchés ne veulent pas ça, même les entreprises ne veulent pas ça, tout s'écroulerait. Donc, euh, ce qu'il va faire, tout simplement, il va attendre, il va regarder un peu ce qui se passe, et comme ça ne fonctionnera pas, parce qu'il n'y pas le choix, il y, y a plusieurs entreprises qui sont des entreprises qui sont supportées uniquement par le gouvernement. On parle de grandes entreprises, des entreprises zombies, donc euh, il n'a pas le choix de continuer, et ce qu'il va faire probablement, c'est tâter le terrain et... Euh, Oh, on va continuer à injecter un peu d'argent, ça va aider tout ça. banque. C'est la projection qu'on voit et euh, ça, ça se trouve être la dette fédérale, comme on vient de voir, mais sous un autre graphique. Et ça, c'est le, le produit intérieur, le produit intérieur brut, le, euh, excusez, euh, average grow rate. Donc ah, le, le pourcentage du produit intérieur brut. Euh, où on s'en va en décroissance, on, le, on prévoit qu'on va continuer euh, bon, jusqu'en 2050, là, que rien, le scénario ne va pas changer. On va continuer à, à avoir un, la croissance du produit intérieur brut qui va diminuer. Euh, le produit intérieur brut qui va être probablement monter un peu, mais se stabiliser, euh, qui va être entièrement supporté par la dette américaine. Et euh, le dernier graphique que j'avais pour vous... Ah, ça, c'est un graphique important. On voit très, très bien ce qui est arrivé à euh, la Banque, ben, la Banque du Japon, là, Les actifs de la Banque du Japon, BOE, euh, BOJ, je, je suis trompé tout à l'heure, peut-être. BOJ, Banque euh, du Japon. Euh, donc, euh, les actifs euh, sont ici. La production, la production domestique, ben, là, on voit euh, <rire> que ça euh, ça s'est écroulé, surtout en 2020, 2021. Euh, les taux d'intérêt euh, au Japon ont été négatifs. Là, je pense qu'ils sont à zéro. Mais euh, on voit très, très bien que la courbe ne nous montre pas que les taux d'intérêt vont euh, monter. Même ici, lorsqu'on a eu peur il y a quelques mois que les taux d'intérêt reprendraient de la force, ce pas ce qui est arrivé du tout. Et on a euh, les assets, mais les actifs que la banque achète. Elle achète à peu près n'importe quoi, même pour maintenir justement une un économie artificielle. Et je pense que le modèle euh, japonais va, va euh, être le modèle, le futur modèle des États-Unis. Ici, on a l'or, euh, comme je vous avais dit, on va jeter un petit coup d'œil. Euh, on a eu le petit boom ici, là, le petit crash, là, mais euh, là, on est ici encore. On est dans le canal, mais il faudrait vraiment que l'or explose. Ça pourrait arriver, euh, là, c'est sûr qu'on a eu un soubre-saut du dollar américain, donc euh, euh, on a eu une dégringolade un peu de l'or. Euh, on parle de l'or et de, euh, de l'argent aussi. Euh, c'est un peu plus... Euh, plus euh, loin, euh, l'argent le, le, le, le euh, la, la, est allé un peu plus basse, mais le dollar américain, lui, euh, avait pris un peu de force. Là, et c'est là qu'on est... Euh, euh, je ne sais pas ce qui va arriver au niveau de l'or et l'argent, mais je vous dis à long terme, bien, on continue à parier sur l'or et sur l'argent parce que euh, sur le long terme, euh, les dollars vont euh, continuer à affluer de la part des banques centrales. Et euh, pour terminer, ben, je voulais aller peut-être voir euh, de toute façon, on peut aller le voir rapidement, là. les indices. Euh, Standard, and Denver, euh, Standard and Poor, euh, nouveau record. Euh, Dow Jones, nouveau record. Euh, Nasdaq, nouveau record. Euh, TSXI euh, au Canada, un nouveau record. Donc, euh, tout va bien, Madame Marquise. Ils ont continué à monter allègrement parce qu'on est supporté les marchés sont supportés par les banques centrales. Et j'en ai ent entendu une, une paupire, là. Euh, euh, on sait très, très bien que les gaffes de Biden pourraient lui coûter son poste. Et moi, son poste et moi je, je, je ne comprends même pas encore que les Américains n'aient pas mis ce pré président, pauvre homme euh, qui perd un peu la... la... La, la, la tête, c'est pas de sa faute, là, mais euh, qui n'a pas été mis à la porte à suite à la décision là, de, de retirer de manière brusque les troupes de l'Afghanistan. Et euh, en tout cas, ça va arriver parce que Biden probablement ne fera pas euh, son, son mandat complet. On le voit très, très bien. Kamala Harris n'est euh, pas du tout aimée aux États-Unis. Il y a des sondages qui montrent qu'elle euh, ne ferait pas une bonne présidente. Donc, euh, en tout cas, il y a une rumeur que je vous dis ça comme ça. C'est mon fils qui m'a partagé ça. C'est quelqu'un qui a mis ça, quelqu'un d'important qui a mis ça euh, sur son blog, <rire> qu'on pourrait avoir comme euh, prochaine euh, présidente des États-Unis parce que, dans le fond, en 2022, tout peut changer là, avec l'élection euh, qui probablement va être gagnée par le Sénat. Ah, le Sénat va être gagné probablement par les Républicains. Il y a tellement de grogues et de divisions aux États-Unis, mais un peu partout aussi dans le monde. Mais ça pourrait être Jeannette Yellen qui pourrait devenir euh, euh, présidente à la place de Joe Biden. Je sais pas. Je... Elle est secrétaire du Trésor. Elle a été euh, présidente de la Fed. C'est une femme qui, quand même, est assez calme, reposée, euh, qui est pas, euh, qui, est, qui, qui me fait penser à une bonne maman, là. Donc, euh... Euh, peut-être une image mais quand même euh, et euh, elle est trop elle est très très euh, pro euh, euh, impression monétaire comme vous le savez elle euh, pourrait mettre beaucoup beaucoup d'argent mais est attachée au gouvernement tandis que Powell de ce que j'ai entendu euh, les deux euh, ne font pas bon ménage mais ils travaillent ensemble Powell est surtout concentré sur l'aspect financier tandis qu'elle est concentrée sur l'aspect euh, gouvernemental donc euh, mais on a un lien très, très direct. Vous savez très, très bien que la Fed euh, et la, le gouvernement américain, maintenant, marchent main dans la main. Et Jeannette et Hélène, ça se trouve être le lien. Donc, euh, peut-être, je ne sais pas si ça va arriver, j'ai aucune idée. C'est un... J'ai entendu cette rumeur-là. Ça serait très, très plausible parce que dans le fond, Kamala Harris pourrait pas devenir euh, présidente. Euh, C'est impossible. Le pays va se renverser. Euh, donc, euh, ça va être à suivre et on va, euh, je vais essayer, comme je vous dis, euh, faire une autre vidéo cette semaine. J'ai eu moins de temps. Ben... Euh, je vais essayer de me reprendre. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu une analyse de la situation actuelle. Et euh, le discours de Powell, ce qu'on retient de tout ça, c'est que non, la Banque centrale euh, ne lâchera pas le morceau pour continuer à soutenir artificiellement euh, l'économie américaine et les autres banques centrales vont faire la même chose un peu partout sur la planète. On se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.